La Banque Alimentaire de Moulins recherche des bénévoles. Vous souhaitez mettre votre énergie et votre temps libre au service des autres, alors pourquoi ne pas vous joindre aux équipes qui effectuent les ramasses matinales Pascal Jabouin, qui succède à Jean Mieudonné, nous présente le fonctionnement de la Banque Alimentaire. Alors la Banque Alimentaire, eh c'est une association de bénévoles euh, qui collecte dans, tous les matins, dans les magasins, les surplus alimentaires. Quand on dit surplus alimentaire, ça peut être des fins de rayon, ça peut être ben, des choses qui ne sont pas vendues la veille, ça peut être euh, dans les centrales d'achat des choses qui sont en stock depuis un petit moment, ou ça peut aussi être des dons des entreprises qui ont peut-être trop de produits ou qui veulent euh, nous donner certains produits euh, alimentaires. Donc, les enseignes, et les enseignes, nous avons Leclerc, nous avons Monoprix, nous avons Grand Frais, Promo Cash, euh, les drives Leclerc, le drive Carrefour, Carrefour, Carrefour Market. Euh, voilà, les principales enseignes de Moulin. Après, nous avons quelques boulangers. Nous avons, bien, Transgourmet. Nous avons la Ska Centre. Nous avons, euh, principalement. Alors, après, sur Dompierre, on a Bien, euh, sur saint pour nous avons Colruyt. Voilà, nous avons quelques enseignes comme ça, euh, la plupart de moulins qui vendent de l'alimentaire. Deux tournées sont effectuées chaque matin auprès des petites, moyennes ou grandes surfaces ainsi que des boulangers locaux. Le magasin Leclerc a ainsi donné en 2020 pour 264 000 euros de produits alimentaires. On donne à la banque alimentaire en fait dans une démarche anti-gaspillage tout simplement pour éviter d'avoir des produits qui vont être jetés euh, et du coup gâchés, perdus. Donc on donne à la banque alimentaire tous les jours, il y a une collecte. Donc d'un jour à l'autre, ça peut varier niveau quantité, hein, bien sûr. Euh, on donne un certain nombre de produits, donc tout ce qui est euh, pré-emballé, donc tout ce qui est euh, paquet de jambon, yaourts, etc. On donne également euh, le pain de la veille. Et on donne également un certain nombre de pâtisseries, puisque eux après vont euh, donner au foyer de jeunes travailleurs pour leur cantine c'est particulier, on ne peut pas les donner pour la banque alimentaire entrepôt, mais on peut donner pour euh, justement la cantine du foyer de jeunes travailleurs. Et pour acheminer ces produits, des magasins aux épiceries solidaires, la banque alimentaire a besoin de bras. Janine, elle, s'est engagée dans cette mission depuis bientôt trois ans. Le départ se fait à la banque alimentaire vers 9h, 9h30. Nous allons comme ce matin dans le magasin Leclerc et promo cash. Quand nous avons ramassé dans les magasins, nous venons à l'épicerie solidaire Episol, euh, à Moulins. Nous déposons les denrées. Alors c'est eux qui décident ce qu'ils gardent et ce qu'ils ne gardent pas. Et ce qu'ils ne gardent pas, on le ramène à la banque alimentaire pour d'autres associations qui viennent chercher sur place. C'est en tout une quinzaine d'associations qui profitent de la banque alimentaire de Moulins et qui proposent leurs produits aux plus nécessiteux. Et ben les personnes les plus démunies vont pouvoir profiter de nos produits, en priorité sur les épiceries solidaires, donc à Moulin partagé Travail, euh, Épissol, euh, sur bonbon Archambault, ESBB, qui est également une épicerie solidaire sur bonbon Archambault, qui fait des tournées sur Le Tronger, L'Urcy-Lévis, euh, qui tourne un petit peu dans la campagne, donc ces gens-là vont s'approvisionner sur ces points-là. Ensuite, nos produits, nous, sont distribués au CCRS, nous avons le CCRS d'Averne, le CCRS de Bessay, euh, qui également ont des, des, des, des, des, une population ayant droit, et auquel cas, ils peuvent leur faire des paniers où ils vont distribuer ça chaque semaine. Et après, on approvisionne les autres associations, euh, euh, Secours Catholique euh, notamment, et puis, puis d'autres, qui, euh, qui, qui ont besoin de nous pour proposer à leur, éventuellement à leurs clients euh, nos produits. Des produits qu'il faut bien sûr au préalable trier et stocker dans l'entrepôt de Toulon-sur-Allier. C'est en tout une trentaine de bénévoles qui se relaient tout au long de la semaine. En fait, moi, je viens que les mardis et jeudis, parce que, en fait, on est un peu, on va dire qu'on est plusieurs bénévoles, mais on essaye pas venir tous les mêmes jours. Moi, j'essaie de venir le mardi, parce que je sais que le mardi il y en a moins de bénévoles et je, les jeudis. Eh bien, écoutez, moi, je suis retraité et je me cherchais une activité une à deux fois par semaine pour quand même me sortir de chez moi. J'étais ancien routier. Et de temps en temps, je prends le camion pour aller à Bourges, Vichy ou, ou Lasca Centre. Euh, voilà, ça, c'est une, une de mes activités principales de la, à la banque alimentaire. Et je participe au tri parce qu'on a beaucoup de tri, euh, légumes, euh, produits alimentaires. Et voilà, donc le tri aussi, c'est énorme. Et là, euh, il faut quand même euh, être euh, assez vigilant. Vigilance, efficacité et bonne humeur, voilà la clé du succès de la banque alimentaire. Ne manque plus que quelques bras supplémentaires et principalement des bénévoles possédant le permis poids lourd pour pouvoir effectuer des trajets sur Bourges, Vichy et Clermont-Ferrand. Nous avons besoin de chauffeurs-livreurs et quand j'entends chauffeur-livreur, ça peut être le permis VL pour nos petits véhicules. Pour faire les ramages chaque jour du lundi au vendredi et nous avons aussi besoin et là c'est plus difficile mais là je lance un appel vraiment à la solidarité c'est de trouver des chauffeurs livreurs mais avec le poids lourd donc ça c'est une difficulté donc aujourd'hui on est plutôt en recherche de quatre, au moins quatre personnes qui auraient le permis poids lourd ou le permis VL mais qui est disponible à conduire un camion. La banque alimentaire qui n'a jamais cessé son activité même en temps de confinement et dont les collectes sont distribuées à près de 3000 personnes dans l'Allier. Si vous souhaitez faire un don matériel ou financier, eh bien rendez-vous sur la page internet de l'association BA